Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Francesco Connosco, avec moi, professeur Jean et Fabi. Et mademoiselle Fabi qui est notre étudiante en français. Et comment allez-vous, mademoiselle Fabi? Je vais divinement bien. Et vous? Ça va. Aujourd'hui, nous allons étudier les salutations en français. Alors les amis, n'oubliez pas de vous inscrire et d'appuyer sur la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, envoyez-nous une pouce vers l'euro et de nous laisser un message en commentaire sans oublier de partager, oui, de partager les vidéos avec vos amis et les amis brésiliens aussi qui veulent apprendre à parler le français avec nous. Alors mademoiselle Fabi, tu es prête Je suis prête. Oui. Salut. Oi. Salut. Hola, salut. Hola, salut. Bon dia. Bonjour. Bon dia. Bonjour. Boa tarde. Bonsoir. Boa Bonsoir. Boa noite. Bonne nuit. Boa noite. Bonne nuit. Boa Bon après-midi. Boa tarde. Bon après-midi. Boa noite. Bon après Bonne nuit. Boa noite. Bonne nuit. Tenha uma boa noite. Bonne soirée. Tenha uma boa noite. Bonne soirée. Tenha ma bon dia. Bonne journée. Tenha uma bom dia. Bonne journée. Até logo. À plus tard. Até logo. À plus tard. À la semaine prochaine. A la semaine prochaine. la semaine prochaine. Até à semana. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. à semana. A la semaine prochaine. Até à, à, à, à, prochaine prochaine. À, à, à plus tard. à plus tard. à plus tard. à A demain. à A demain. à demain. à demain. à demain. À, demain. à plus. à plus. À plus. Mais. À tout à l'heure. À À tout à l'heure. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir. Adieu. Au revoir. Adieu. Au revoir. Un abraço. Un Alala. Un abraço. Un câlin. Un beso. Un bisou. Un beijo. Un bisou. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mademoiselle Fabie. Au revoir, professeur. À la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.